Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais répondre à la question comment être heureux. Alors ça suit un peu, le... peu c'est dans le droit fil de mes précédentes vidéos sur le sens de la vie et sur euh, qu'est-ce que l'amour. Euh... Aussi ça rejoint aussi l'idée euh, de si Dieu existe ou pas. Alors pour répondre à cette question, il faut déjà euh, savoir où n'est pas le bonheur. Alors le bonheur n'est pas dans, dans, dans, le, dans la matérialité, euh, c'est-à-dire que le, le bonheur n'est absolument pas dans les choses matérielles et donc euh, n'est pas, pas aussi dans la, la course à l'argent, n'est pas dans, dans l'argent. Il faut bien sûr en avoir un minimum pour se loger, pour se vêtir, pour se nourrir pour avoir un minimum de, de loisirs, d'une vie culturelle, une, de quoi développer son, son esprit, son, son, é, faire évoluer, euh, faire élever son, élever son âme. Euh, mais euh, voilà, le, le, le bonheur n'est pas dans les choses matérielles, le bonheur n'est pas dans le sexe. Alors moi, en tant qu'homme, je sais que le, le sexe est très abrutissant. Hein. Euh, le, le bonheur n'est pas dans le pouvoir parce que ça apporte surtout des, de très grandes responsabilités. Et donc euh, tout le cortège de problèmes, de... Euh, voilà, moi je sais que plus, plus on a de responsabilités dans la vie et plus on a de, de problèmes en fait. Plus on a de responsabilités, plus, le, plus nos épaules sont chargées. Le bonheur n'est pas dans la gloire... Euh, ou alors la gloire, la, la gloire euh, purement euh, bassement terrestre, en fait la gloire du monde. Mais bien évidemment, il faut chercher la gloire de Dieu et le salut de son âme et, et le salut de, de, ses, de, ses, de ses frères, de ses, de ses semblables. Alors le bonheur, euh, on peut dire qu'il est dans, la, dans les vertus, dans la sainteté. Euh, et pour être saint, pour être totalement euh, vertueux, il faut être catholique et charitable. Et en fait, nous ne sommes charitables que catholiques. Nous, nous ne sommes véritablement charitables qu'en tant que euh, catholiques. Donc, vous savez, si vous n'êtes pas catholique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et donc, euh, le bonheur est dans les vertus, donc. Les vertus c'est la foi, l'espérance, la charité Il y a aussi, donc ça c'est les vertus théologales. Il y a aussi les vertus euh, cardinales, la, la, la prudence, la force, la justice, euh, la tempérance Il y a aussi les vertus euh, classiques du vrai, du bien, du beau euh, Tout ça, tout, toutes ces vertus concourent au bonheur euh, Donc il faut rechercher toutes ces vertus et la foi catholique est une aide inestimable. C'est même la seule, euh, la seule à, pour toucher au vrai et donc au juste. Euh, C'est la seule qui, qui, qui donc, en, donc comme elle touche au vrai et au juste, qui touche au beau. Euh, et donc euh, seule la foi catholique nous garantit l'état de grâce Et donc seule la, la, la, la, la, il n'y a, il y a de, de charité que dans l'état de grâce Il hein, ne faut pas l'oublier, c'est un dogme de foi euh, Donc voilà, donc seule la foi catholique donne la certitude d'être en état de grâce Et donc la certitude d'aller au ciel après la mort Et le ciel est notre vraie patrie, le ciel est notre destinée Le ciel est, est, est, est la finalité euh, de chaque être humain nous devons aller au ciel, c'est notre mission, nous devons aller au ciel, et pour aller au ciel, euh, il faut bien évidemment connaître la vérité, et donc, encore une fois, la, la, la vérité n'est que, que dans la doctrine catholique, euh, elle est, la, la, la seule la foi catholique détient pleinement la vérité, et donc... Euh, notre bonheur éternel réside dans euh, notre accès au ciel, et pour accéder au ciel, il faut être un bon catholique. Donc le ciel est un état de bonheur perpétuel en union avec Dieu. Alors cette notion d'union avec Dieu est très importante, hein, parce que pour être heureux sur terre, il faut être en union avec Dieu. Et donc euh, ça passe par la foi catholique, ça passe par les vertus. Donc cette espérance du ciel est une constituante essentielle du bonheur, Seule la foi catholique donne la pleine espérance, donc la confiance, la paix et la force d'affronter les croix. Effectivement, euh, pour être heureux, il faut être confiant. Pour être heureux, il faut être en paix. Et pour être en, en heureux, il faut euh, bien évidemment avoir la force d'affronter les croix qui, qui, qui, qui, qui inévitablement surviennent dans notre vie. Euh, donc, alors, Les vertus permettent d'être unis à Dieu... Euh, autre composante essentielle du bonheur, donc j'en je, je, parlais, l'union à Dieu passe par, alors, passe donc aussi par les vertus, par la foi catholique, donc, mais aussi par la prière. La prière donne vertu et paix, euh, car effectivement, moi je suis un dévot de... De, de la prière du rosaire, et d'ailleurs, je, je vous invite à, à chercher sur internet, vous verrez qu'il y a euh, que la Sainte Vierge a révélé à Alain de la Roche euh, 15 promesses aux dévots de, de, du rosaire les grâces inestimables de protection, de salut, de sainteté. Euh, effectivement, quand on prie son chapelet, euh, on, on, non seulement les, les grâces du chapelet infusent en nous, donc pour notre sainteté, mais aussi, bien évidemment, euh, nous sommes dans les bras de Marie, donc euh, nous, nous, sommes, nous sommes en paix. Moi, je, je, je n'ai jamais connu de, de paix plus sublime, plus subtile que quand je récitais, quand je récite mon chapelet. Donc ça donne la paix, et ça infuse les vertus. L'union à Dieu passe aussi par les sacrements de l'Église catholique, et notamment l'Eucharistie et le sacrement du pardon. Car c'est le sacrement du pardon donne la certitude après à la sortie d'être en état de grâce, et l'eucharistie permet de, de, de, de, de garder cet état de grâce, d'avoir la force nécessaire pour être vertueux. Donc seul, seule la foi catholique donne la certitude d'être dans, dans le vrai, et donc d'agir justement, d'agir avec prudence, d'agir avec mesure, d'agir en toute pureté effectivement la mesure euh, est très importante dans le bonheur ça rejoint un peu la philosophie euh, grecque d'ailleurs euh, même la, la, les, les, les croyances orientales euh, la mesure c'est à dire que l'excès est suspect en fait l'excès l'excès. Euh, euh, il faut être mesuré voilà. il faut être raisonnable il faut être prudent euh, pour être heureux euh, et euh, la pureté aussi une composante essentielle euh, de la vérité. Hein. Il faut il faut essayer de d'élever son âme à plus de pureté dans, dans chacun de ses regards, dans chacun de ses dans chacune de ses pensées. Euh, dans chacune de ces actions, il faut mettre euh, de l'intensité euh, de l'amour. De l'intensité de l'amour. Enfin, oui, il faut, faut être chargé d'amour euh, dans, dans, dans la moindre de ses actions, dans la moindre de ses pensées. Euh, seule la foi catholique nous donne la certitude d'être pleinement charitable. La charité est, en, est essentielle au, au bonheur. En fait, effectivement, c'est une composante... Euh, je, disais, euh, je disais que euh, pour être pleinement vertueux et donc pour être heureux, il faut être catholique et charitable. Donc euh, la charité, ça passe par le don gratuit de soi-même. Euh, donc rendre service euh, gratuitement, aider, aider notre prochain... Euh, et les Écritures nous disent dans Acte 20, verset, 25, verset 35, « Il y a plus de joie donnée qu'à recevoir. » C'est important d'avoir ça en tête. « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » qu Donc ça peut être donné de son temps, donner bien évidemment de son argent, donner de, de, de toute autre manière, donner, euh, donner de la joie, donner euh, du réconfort, donner des, des conseils, euh, voilà. Euh, la charité nous permet de toucher la vraie beauté, car euh, effectivement, euh, la charité ou l'amour euh, touche au beau. L'amour pur touche au beau. Euh, et la charité, être charitable, implique d'être simple et humble. L'humilité est source de paix, autre dimension essentielle du bonheur. Effectivement, euh, euh, pour, être, pour être en paix, il faut être humble et l'humilité est une composante de la charité voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo